Bonsoir à tous, ou bonjour à vous, je, je ne sais pas, ça, tout dépend de votre espace-temps. Donc euh, j'ai je, je le temps de, de faire un chapelet euh, avec vous. Euh, J'avais dit que, que je prierais euh, avec le livre pour aider à prier le chapelet euh, aux éditions du Parvis, euh, un mystère du Rosaire. Joyeux donc euh, méditer avec les psaumes. et les de divin, mais je, je propose de faire ça euh, ultérieurement parce qu'entre temps je, je voudrais prier sur euh, un livre qui s'appelle euh, un souffle qui passe voilà c'est euh, aux éditions orvin c'est un livre des un livre où il y a, où le, le ciel euh, le ciel donne des messages alors bon c'est surtout axé sur les dix commandements mais euh, à la fin du livre, y a, en annexe, il y a euh, des, des rosaires, enfin plutôt un rosaire et un chemin de croix. Donc euh, je voulais prier avec vous euh, le rosaire donc, sur ce livre, euh, sachant que c'est le tome 1 et il y, y a le deuxième tome que je veux aussi prier avec vous, euh, où il y a un rosaire aussi. Et euh, tout ça nous mènera, je pense, à euh, donc, ce, ce week-end, le week-end prochain et peut-être une partie de... Donc, dans deux semaines, du week-end dans deux semaines. Et après, on reprendra les, les prières avec le livre dont je vous ai parlé dans ma première vidéo pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis. Donc, voilà, nous allons donc commencer un chapelet des mystères joyeux. Alors, c'est inspiré par un ange. Un ange. Euh, c'est peut-être l'ange gardien du. Du messager, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Alors, euh, donc il y a une petite introduction. Dans les mystères joyeux du très saint Rosaire, Marie donne au monde son fils à travers cinq étapes riches d'enseignements. Tout d'abord, l'accueil de la parole de Dieu dans le cœur humble et pur de Marie, la servante du Seigneur, au moment de l'Annonciation. Puis, en la personne d'Elisabeth, la reconnaissance par le monde extérieur du rôle de Marie, épouse de l'Esprit-Saint et mère de Dieu au moment de la visitation. Ensuite, l'offrande du Seigneur au monde par sa mère qui a su, dès le premier jour, qu'il venait pour accomplir la volonté du Tout-Puissant. C'est le moment de la nativité. La quatrième, la quatrième étape de ces mystères est la reconnaissance par Marie et Joseph de la paternité de Dieu dans la naissance de leur enfant. C'est la présentation du fils à son père dans le temple. L'acceptation de cette vérité par le monde extérieur est signifiée par l'intervention du sage Siméon, confirme alors à Marie son rôle douloureux de corédemptrice. Enfin, la dernière étape nous dévoile l'accomplissement de la parole de Dieu dès son jeune âge. Jésus, Dieu incarné, envoyé au monde pour l'instruire et pour le sauver, va aux affaires de son père en enseignant dans le temple. Ses parents inquiets l'y retrouvent alors qu'il a disparu depuis trois jours. C'est le recouvrement de Jésus au temple. Parcourons ensemble ces cinq étapes en priant le Seigneur de ne point refuser à sa mère les intentions que nous lui adressons à travers elle. Voilà, donc nous allons prier euh, Seigneur, euh, un chapelet donc euh, des mystères joyeux, euh, et euh, nous, le, nous le prions dans ta divine volonté, c'est-à-dire que, que nous te demandons de multiplier les grâces à l'infini, euh, pour tous les temps, pour tous les lieux, pour toutes les générations, pour l'Église pour militante, l'Église combattante, l'Église souffrante et, et bien sûr avec l'aide de l'Église triomphante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles,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 Un premier chapelet et euh, autour de 20h euh, le deuxième chapelet. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.